Le principe de cette soirée c'est d'inaugurer déjà le parcours m'étrange de manière plus ou moins officielle, d'officialiser au aussi le fait que le réseau des bibliothèques est un de nos partenaires avec qui on a envie de travailler, qui possède un fonds de littérature qui est quand même important sur le steampunk et qui revient aussi aux origines de ce qu'est le steampunk, puisque le steampunk à la base est un genre, une esthétique, plus une esthétique qu'un genre littéraire, qui s'est propagé dans toute une culture plus ou moins geek, voire maintenant populaire. Le but de cette, euh, le but de cette rencontre, c'était de mettre en bouche aussi tout le côté euh, exposition qui va commencer à partir de, de samedi, par une production d'une œuvre unique, euh, par les éditions de l'endroit, par Mathieu Renard, qui fera une sérigraphie totalement steampunk et qui lancera aussi par le reste des autres expositions qui courront pendant tout le mois d'octobre. Mais c'est aussi une façon de clarifier ce qu'est qu le steampunk, puisqu'on parle de rétrofuturisme, on parle du Et le but était de donner quelques clés aux potentiels spectateurs, mais aussi aux lecteurs pour pouvoir appréhender toute la thématique de cette année qui est souvenir du futur et euh, d'en faire profiter le maximum tout en étant plus ou moins pédagogique.